Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est l'explorateur de codification. Pour cette vidéo, je vais utiliser le site de l'Astrolab de Melun. Donc je me rends du côté accès pro, donc là je suis connecté avec un administrateur portail au niveau du rôle level. Vous avez donc dans le menu à gauche en bas de page au niveau de l'entrée catalogue une entrée qui s'appelle « Parcourir les codifications » qui, en cliquant dessus, vous donne accès donc au, nouveau, au nouvel explorateur de codification Au niveau de cet explorateur, vous avez ici un index, une, une racine, qui vous liste l'ensemble des catégories de codification présentes dans votre base de données. On retrouve notamment, euh, donc là c'est trié par ordre alphabétique, et vous allez avoir les auteurs de vos documents, euh, la d vous avez également les langues, les genres, etc. Tout, tout ce qui est sur cette liste. Au niveau de ces différentes codifications, vous, avez, vous allez avoir deux types. Vous allez avoir les codifications plates, comme par exemple les auteurs. Donc les auteurs, vous avez la liste des auteurs triée ici par libellé vous retrouvez la colonne libellée, la colonne code facette, donc le code facette en fait, qui est le code qui va être rajouté à la notice bokeh pour le moteur de recherche. Vous avez une colonne action dans laquelle vous allez systématiquement retrouver un lien sur voir les documents dans le résultat de recherche. Donc ici vous avez également... Un encart de recherche puisque bon la liste ici euh, est assez euh, est assez longue hein. vous voyez vous avez de la pagination mais par exemple si je recherche guillaume musso hop, je vais tomber donc sur la codification de guillaume musso dans votre base de données ici qui porte le nom donc de guillaume musso qui a le code facette à 1557 et si je clique sur voir les documents qui ont la facette je me retrouve dans le résultat de recherche côté public avec le filtre Guillaume Musso activé avec les 23 résultats voilà ensuite je vais vous présenter donc une classification euh, avec hiérarchie donc par exemple euh, si je reprends euh, la D-Way ici vous pouvez parcourir la D-Way Peut, par exemple le sens Sciences Sociales, voilà, c'est une, une arborescence, donc vous pouvez descendre euh, dans la D-Way. Donc la D-Way, vous avez en plus la colonne indice qui vous permet de facilement retrouver les indices D-way et en face le code facette pour retrouver les documents euh, qui y sont rattachés. Voilà, je vais vous présenter également euh, la codification Thésaurus. Donc, qui utilise deux sous-ensembles, les domaines donc, qui sont directement euh, les domaines de votre gestion de contenu et les champs personnalisés, les champs personnalisés que vous pouvez euh, ajouter via l'administration et indexer dans Cosmogram. Par exemple, sur les domaines, vous êtes sur une codification de type arborescente, donc vous pouvez parcourir comme ça euh, les domaines qui ont des sous-domaines donc, au niveau euh, des colonnes, des domaines, vous avez donc euh, le nom qui va être utilisé comme, euh, comme nom de thésaurus, et vous avez également le libellé facette qui peut être différent, le code facette, la règle de reconnaissance et des actions. Alors, le libellé facette est différent car vous pouvez euh, ch le changer. Ici, vous voyez, vous avez accès au libellé facette qui permet de changer le libellé que vous allez retrouver. Quand on fait une recherche voilà donc si cette nouvelle fonctionnalité vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre dans ce petit lien les fonctionnalités et à demander donc une activation ou en tout cas une assistance si vous avez des questions sur cette fonctionnalité merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh n'hésitez pas à vous abonner